Bon, ben j'espère que vous me, vous me voyez, ce n'est pas évident, parce que voilà, on est, on est en lumière rouge pour pouvoir euh, s'adapter tranquillement euh, aux conditions euh, nocturnes, on doit préparer euh, son, son œil puisque le meilleur instrument euh, de l'astronome, euh, c'est son œil. Ce soir, euh, bon, on va faire une petite observation euh, à l'oculaire. Euh, bon, bah Maurice est là, hein, bien sûr. Hein Il me quitte jamais. Bon, bah, comme vous pouvez le voir, les amis astro, Maurice et moi, on va euh, s'installer dans le jardin avec euh, la lunette astronomique. Euh, on va tester les nouveaux euh, oculaires Omegon, euh, et puis on va essayer donc de faire une observation très simple. Pour commencer on va commencer par la planète Jupiter euh, qui euh, en ce moment euh, brille 2000 feux on verra donc théoriquement les quatre satellites puisqu'ils sont visibles tous les quatre et puis il euh, y a également un, un youtuber euh, que j'aime beaucoup euh, bon, euh, c'est euh, Guillaume Amrani sur La chaîne astronaute, attention, astronaute, Astro A majuscule, note N majuscule, parce que il y a aussi notre chaîne qui s'appelle astronaute, mais note donc N majuscule, O majuscule, T majuscule, E majuscule, Astronautes, euh, là c'est une autre chaîne. Ils ont tous les deux le, le même nom, donc ne vous trompez pas, euh, Guillaume Ambrani, c'est astronaute, euh, A majuscule, N majuscule. Donc eh bien, euh, tout simplement, euh, bah, notre cher euh, Guillaume est un, un peu euh, fanat de euh, la galaxie M81 et M82, donc on va essayer de, euh, de les capter, Alors, pas forcément avec la caméra parce que ce sont des objets assez faibles, ils sont situés dans la constellation de la Grande Ourse, on verra comment les repérer grâce à un petit schéma. Et donc M81, également appelée la galaxie de Bode, qui a une magnitude de 6,98, donc elle est visible pour un télescope ou une lunette astronomique de faible puissance et elle est accompagnée pas très loin, donc dans le même champ visuel au niveau d'un oculaire type euh, euh, 10 mm. Euh, euh, donc M82, c'est également euh, la galaxie du cigare, parce qu'elle a une forme euh, allongée, c'est une galaxie de type irrégulière. Euh, donc elle est un petit peu plus faible au niveau magnitude, elle est à 8,41 euh, de magnitude. Euh, M81 est donc la plus brillante, donc c'est celle qu'on verra, elle est beaucoup plus grande également, c'est une belle galaxie spirale, on l'appelle également euh, la grande spirale hein, de la grande ours, elle est visible euh, à peu près de, de trois quarts, donc euh, on, on la voit plutôt bien. Alors avec un petit instrument comme euh, la bête, euh, on verra tout simplement une nébulosité euh, pas très définie, avec euh, en son centre, donc un... Un centre galactique assez brillant euh, quant à m82 en théorie on devrait l'apercevoir mais on ne verra pas euh, euh, sa forme irrégulière hein, donc le, le liseré euh, sombre qui la traverse de part en part de façon irrégulière ça on verra pas euh, malheureusement l'instrument est beaucoup trop faible en, au niveau de luminosité pour pouvoir voir euh, ça correctement il faut au minimum um, un 150 d'ouverture, voire un 200, et avec un 250 type d'Obson euh, ou Newton, enfin, euh, de toute façon, un d'Obson c'est un Newton, n'est-ce hein, pas, Fred euh, Tu me contribueras pas euh, donc, un d'Obson un de 200-250 euh, permettra de le voir. Euh, donc euh, il faut quand même des instruments assez puissants. Quant à la caméra, bon bah on verra rien. Hein, la caméra que j'ai, la micro c'est une caméra planétaire et non pas une caméra pour le ciel profond. Donc euh, je tenterai de vous faire un dessin. Euh, un dessin du ciel profond. Euh, voilà. Donc euh, c'est le programme de ce soir, Jupiter, avec les quatre satellites de Galilée. Et la galaxie M81 et M82 en astrodessin. Voilà, je vous laisse maintenant observer tout cela, alors avec la caméra et avec le dessin. Et Guillaume, si tu m'écoutes, euh, d'ailleurs je suis sûr que tu m'écoutes, et eh bien cette euh, séance est dédiée euh, à toi. Allez, salut mon ami, salut à tous et à très bientôt, gardez l'œil l'oculaire parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et l'été va être fantastique ciao bye et eh bien les amis euh, voilà comment on va repérer euh, notre euh, galaxie m81 et m82 donc là on est sur stellarium on est euh, là au plein sud alors bien sûr c'est une galaxie enfin une, un groupe de galaxies qui se trouve dans, euh, la galaxie de la Grande, enfin, dans la constellation de la Grande Ourse. Donc on va plutôt s'orienter euh, nord, voire même euh, nord-ouest, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et puis on va donc repérer Capella, on va monter droit au zénith. Donc là ici on est sur euh, la polaire, voilà, la polaire, elle est ici, elle est ici avec euh, la petite ours et vous avez ici la grande ours que vous reconnaissez donc la partie qu'on appelle la poêle euh, la casserole avec le manche et le poêlon mais en fait la, galaxie, la constellation du euh, donc de la grande ours eh c'est tout ça. Hein. Donc là ici on a euh, la grande ours. On peut essayer de regarder ça avec, euh, d'ailleurs, euh, voilà, la grande ours. Donc on a euh, ici la, la patte arrière, la patte avant, euh, ici euh, l'œil, le corps et la queue. Donc euh, voilà, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir de l'imagination alors pour repérer le groupement de galaxies c'est simple on va prendre la diagonale qui va de fecta euh, à 2b donc on va se faire une belle diagonale cette diagonale on va la prolonger d'une fois et demie à peu près voilà on va se mettre ici plutôt voilà on va se prendre une distance une distance, une distance et demie à peu près, donc dans ce secteur. On va repérer un groupement d'étoiles en forme de euh, triangle, trois étoiles, et ici un groupement de deux étoiles. Donc, vous voyez, ces deux groupements d'étoiles sont assez significatifs. Une fois qu'on les a repérés, on peut, on peut se diriger ici dans cette région, et c'est ici que se trouve donc, euh, la galaxie M81, M82, on va essayer de zoomer un petit peu dans cette direction. Voilà. Donc, voilà ce qu'on verra. Euh, M81 et M82. Si on se met l'œil à l'oculaire, hein, donc euh, là, ici, j'ai mon Omégon. Euh, donc, j'ai pris euh, l'Omégon K25 avec euh, le télescope Bresser, de 70-900. Voilà ce qu'on devrait théoriquement apercevoir. Hein, si, on... si on utilise les caractéristiques donc, de ce que je vais utiliser. Si on passe avec un, une optique de, hop, de 10. Là, on va pouvoir faire un, un gros zoom sur euh, la galaxie spirale. Bon, bien sûr, la grande spirale avec euh, le bresseur euh, lunette 70 mm, on ne verra pas ça comme ça. Hein. Là, c'est une photo. Hein. Donc, euh, on verra quelque chose d'assez flou, hein, une espèce de grand ovale euh, flou, avec un noyau galactique très intense. On va essayer de repérer ce groupement d'étoiles qui se trouve ici. Hein, donc, qui forme une sorte de triangle très aplati on va essayer de les repérer avec également cette étoile ici donc ça nous fera quatre étoiles à placer avec le centre galactique voilà on va on va tenter de voir ça bon maintenant c'est pas évident mais vous avez pu voir que pour le repérage c'est assez facile hein, je vous répète on prend la diagonale de la du poêlon on la prolonge à 1,5 une fois qu'on a fait ça on arrive généralement on peut tomber sur ce groupement d'étoiles qui est ici et ici et en fait tout se trouve ici voilà à cet endroit là donc quand on a un, un télescope type GoTo, bon bah c'est facile hein. par contre avec une lunette de type monture azimutale ou même une monture, une monture équatoriale un hein, type EQ, euh, il faut quand même euh, savoir naviguer au niveau des étoiles. Donc là vous allez pouvoir vous voir que Stellarium c'est un très bon logiciel qui va vous permettre eh bien, de, de naviguer euh, avant de faire votre séance, de pouvoir faire du, du repérage. Donc Guillaume, euh, si tu veux l'observer avec ton Omegon 76 mm, euh, bah, Vas-y, hein, euh, fais-toi plaisir. Allez, moi, j'y vais, euh, et puis euh, on se retrouve tout à l'heure. Ciao, bye.